Chers traders et investisseurs, mercredi 13 mai, bonjour. Alors ce fut très intéressant ce qui s'est passé ce matin. Curieusement, alors que Wall Street a clôturé bien négativement hier soir, que les marchés asiatiques n'ont pas été brillants cette nuit, euh, les marchés ont monté euh, avant l'ouverture. Nous avons trouvé ça assez curieux. Donc nous avons pris immédiatement un short à 8 heures contre-tendance, et eh bien nous en a pris, nous avons eu très vite raison puisque ce short a généré une médaille de diamant sur le DAX et les marchés ont perdu jusqu'à plus de 2% en fin de matinée. Ils perdent environ 1,5% en tout début d'après-midi, euh, heure à laquelle nous réalisons notre enregistrement. Donc, il n'y a rien de changé, nous sommes toujours dans le trading range, nous sommes allés voir le haut, maintenant nous redessons mais nous rebaissons calmement, ce qui, croyez-moi, est très important pour la suite. Donc, nous continuons à naviguer à vue, bien évidemment, toujours pas de position en swing trading, rien de changé. Le day trading est roi, et dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike, avec trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.